Madame la députée Eva Joly. Une minute, s'il vous plaît. Monsieur le Président, il y a dix ans, la crise de subprime plongeait l'économie mondiale dans la tourmente et mettait en lumière les dérives du secteur financier. Nous étions alors nombreux à souhaiter davantage de régulation financière. Où sont passées les bonnes intentions d'alors Aux oubliés une majorité des députés a préféré s'aligner sur les demandes des lobbies financiers plutôt que d'agir dans l'intérêt des citoyens en encadrant mieux le fonds monétaire à risque. Nous partions d'un projet qui visait à améliorer la stabilité du système financier. Nous avons ici un texte qui préserve largement le fonctionnement des fonds monétaires exposés au risque du marché. N'ayons pas la mémoire si courte. Sachons tirer les leçons du passé. Le risque d'une nouvelle crise est réel. Soyons à la hauteur de nos responsabilités. Les citoyens ont suffisamment souffert des risques pris par les banques et de l'austérité qui en a découlé. Merci beaucoup, Madame la députée Joly.